Ensuite, on va venir dégrader la couleur Envy avec la couleur Mint qui est ici sur le dessus. Reprend Envy qu'on va appliquer en coin externe en oblique, et ensuite avec la teinte Mood, donc le bleu fon... le bleu le plus foncé, la couleur la plus foncée en fait de toute la palette, on va venir préciser le coin externe. Et ensuite on reprend le pinceau euh, le tout premier qu'on avait utilisé pour la teinte Envy et on vient diffuser un peu le bleu euh, Mood qu'on vient, qu vient de mettre. Ensuite avec une base à paupières, donc moi c'est la Beauty Bay en teinte 2, on va venir faire une forme de cut crease ou plutôt de semi cut, cut crease je crois. Donc je prends un pinceau plat assez ferme, je mets la base directement dessus et je vais venir repréciser la forme. J'ai tapoté un petit peu avec mon doigt pour enlever l'excédent qui n'est pas une trop grosse couche de, de base. Ensuite, une fois qu'on a le cut crease, on va venir prendre la teinte Wifi, qui est celle-ci, qu'on va venir mettre sur la moitié externe de ce qu'on vient de nettoyer. Il faut faire attention à bien dégrader ce violet rose avec le bleu vert qu'on avait déjà mis Et ensuite pour terminer avec la paupière mobile on va utiliser la teinte Foolish qui est ici qu'on va bien sûr dégrader avec le rose qu'on vient de mettre Non, on va faire le ratil inférieur et on va appliquer la teinte mood qui est celle ci qu'on a déjà mis dans vraiment l'extrémité de la paupière mobile et on va la mettre donc en de inférieur J'essaye de ne pas faire euh, trop épais parce que moi comme j'ai les yeux tombants, dès que je mets quelque chose de trop lourd sur, euh, sur le ras de cil inférieur, bah, ça, devient, ça devient compliqué. Mais bon là je pense que j'ai peut-être pas pris le bon pinceau, j'aurais dû prendre un pinceau plus fin, biseauté. Parce que là je trouve que ça fait un peu épais, surtout qu'on va venir dégrader. Je vais venir dégrader la teinte Mood avec la teinte Sky qui est ce bleu là. Donc je vais essayer d'avoir la main très légère. Je sais que c'est pas forcément une forme de maquillage qui va très bien à ma forme d'œil à moi. Mais bon là je reproduis le tuto, c'est pas grave, c'est pour voir par rapport à ce que j'avais fait avant. Ensuite on va faire un petit point de lumière dans le coin interne avec la teinte kin qui est le jaune là. Pour terminer sur le maquillage des paupières on va prendre la teinte moony qui est ce blanc pailleté un peu doré bleu vert qu'on va appliquer sur euh, qu'on va qu'on va appliquer sur l'arcade la, sur l'arcade sourcilière bon, moi j'ai plus trop trop de place sous mon arcade mais c'est pas grave et on va aussi venir l'appliquer au dessus du jaune en coin interne pour donner un petit peu de brillant J'ai mis finalement euh, ces trois crayons-là. Celui-ci, c'est un de chez Beauty Bay qui est orange pastel, puisque les autres de Colourpop ne marquaient pas très bien. J'ai mis du crayon noir en muqueuse. Et j'ai mis le mascara Gobi Gorgo Home de KVD. Bon, je pense que le mien est un petit peu trop sec. Ça fait un moment que je l'ai, ça fait plus d'un an que je l'ai celui-ci. Euh, donc bon, c'était un petit format, donc euh, il est possible que je l'ai, enfin je déjà bien utilisé. Et puis là, le reste a un peu séché. Je pense que je pense que je vais plus pouvoir l'utiliser très longtemps. Mais c'est pas grave, il est vraiment très bien. Donc il euh, y a des chances que je le rachète euh, à l'avenir. Et donc pour le maquillage, ben voilà ce que ça donne. Moi, ça me plaît. J'ai l'impression que j'ai fait mieux que ce que j'avais fait il y a un an ce qui est plutôt rassurant parce que bah, je me suis quand même améliorée j'ai plus d'expérience j'ai un peu plus de technique aussi donc voilà je mettrai les photos côte à côte j'ai pas encore regardé donc ce sera la surprise et puis voilà moi je me suis bien amusée j'ai un petit peu aussi nettoyé ici en dessous avec de l'eau micellaire parce que j'avais c'était vraiment aller trop bas pour ma forme d'œil et donc du coup enfin je n'aimais pas je trouvais que ça alourdissait beaucoup trop déjà là ça alourdit un petit peu mais bon c'est déjà un petit peu mieux j'ai enlevé un petit peu l'excès le, voilà voilà j'espère que la vidéo vous a plu comme d'habitude moi ça m'amuse toujours de faire ça donc voilà je vous dis à une prochaine fois